The Bukatahmi Wanashta. Si passi ma fi, qui est le Ramasi. Ding dang-dong. Allez ding dang-dong. Ding dang-dong. Allez ding dang-dong. The bugatahmi wanashta. Si passi ma fi qui est le ramasi. Ding dang-dong. Allez, ding- dang-dong. Ding ding-dong. Allez ding dang-dong.